Les cybermenaces, ce ne sont pas que des attaques de geeks à capuche sur des entreprises multimilliardaires. Toute machine connectée est une cible, un PC, une tablette, un téléphone ou même une imprimante. Prenez Marie. Marie est membre d'un petit cabinet d'avocats. Elle traite des données sensibles et confidentielles, celles de ses clients. Elle s'est donc protégée avec un pare-feu dernière génération, normal. Au cabinet, elle est équipée d'une imprimante multifonction qui est connectée au réseau de l'entreprise. Ce qu'elle ne sait pas c'est que son imprimante garde en mémoire les documents imprimés et scannés. Et alors qu'elle se pense protégée par le pare-feu, un cœur malveillant, à l'autre bout du globe, est en train de lui extraire les données enregistrées sur l'imprimante. Tout ça, elle l'a vu grâce à la cartographie de contrôle, et l'extraction de données a pu être bloquée grâce à un détoxio. Vous voyez, toutes sortes de menaces existent. Alors, si comme Marie, vous souhaitez retrouver votre sérénité, mieux vaut opter pour une cybersécurité de précision.